Bonjour, bienvenue à ce 78e épisode de Vite Pasteur, mon blog vidéo. Alors, juste un petit récapitulatif, la semaine dernière, j'ai parlé des états financiers de notre communauté de foi. L'Église Sainte-Claire. Si vous avez manqué euh, cette présentation vidéo, elle est toujours disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Si vous ne le savez pas trop où trouver, envoyez-moi un message, écrivez un message en dessous de cette capsule. Je vais vous diriger vers le lien. Cette semaine, euh, je voudrais vous partager. Euh, certaines choses qu'on a discutées à la réunion de notre conseil. Eh bien oui, on a un conseil. Euh, L'un des objectifs de croissance pour Sainte-Claire pour l'année 2022 était de créer un premier conseil, un conseil provisoire. Eh bien, euh, je peux vous dire que nous sommes à la fin avril. On a déjà eu deux réunions. Je ne suis pas un très grand fan de la réunionnite, mais je peux dire c'est quand même positif, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent s'impliquer, donner du temps. Euh, souvent, dans notre société, le temps, c'est plus précieux que de l'argent pour plusieurs. Donc, on a cinq personnes qui sont prêtes à donner du temps pour notre communauté de foi. C'est merveilleux. Je les remercie d'ailleurs. Et au cours de cette réunion, on a essentiellement discuté de trois grands sujets. Et je voudrais euh, vous partager ça pour un désir de transparence et aussi pour avoir une, une bonne communication. Souvent, on dit « Ah, les gens prennent des décisions, on n'est pas toujours au courant. » Ben voilà, on va partager. Le premier grand thème est euh, l'horaire de mes vacances et mon emplacement. Donc, je serai euh, absent le dimanche 29 mai et les quatre dimanches du mois d'août. Donc, il y aura des services religieux quand même ces dimanches-là. Et de mon point de vue, la bonne nouvelle ou l'excellente nouvelle, ce sont des, par des, des personnes de notre communauté de foi, des personnes de Sainte-Claire qui vont me remplacer, qui vont diriger l'office religieux. Bien sûr, ça va être différent. Et moi, je trouve que c'est merveilleux parce qu'on a une grande diversité dans notre communauté de foi, d'expériences de, de, de, de, de vie, de, de, de théologie, de foi, de spiritualité. Donc, d'avoir ces gens-là qui nous offrent ça à notre communauté de foi, c'est merveilleux. Et ça va sans dire, je vous invite à être là ces dimanches-là pour les appuyer, pour les encourager, parce que ce n'est pas toujours facile quand ce n'est pas notre métier de, de se montrer comme ça, puis de, de, de se présenter comme ça. Le deuxième thème, c'est l'implication des gens à Sainte claire Saint C'est -Clair. sûr que dans une paroisse plus traditionnelle, ben Là, on a un bâtiment, puis bon, il y a des choses à réparer, on peut faire des comités, puis des, des, des actions. Pour une communauté de foi comme la nôtre, qui est totalement sur Internet, c'est plus ou moins évident, ces choses-là. Ceci dit, euh, il y a des choses qui peuvent être faites. Et le conseil m'a invité à identifier une ou deux tâches que je fais présentement qui pourraient facilement être déléguées à d'autres personnes. Un, pour euh, me libérer pour faire autre chose. Et deux, ben, c'est ça, impliquer les gens. Euh, je peux vous le dire tout de suite, euh, je ne vous déléguerai pas les réunions à que, auxquelles que j'assiste, ça serait trop... Euh ça ne serait pas gentil de faire ça, et je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de preneurs. Mais une des tâches, c'est par rapport au site web. Et là, je vous dis, on a un site web. Je ne vous demande pas de créer un site web, ni créer nécessairement du contenu, mais c'est le maintien du site web. Une des choses, je ne sais pas vous, mais moi, une des choses que je remarque, je vais sur un site web et je regarde, c'est quand la dernière fois, ça a été mis à jour puis, lorsque je vois que qu'on parle d'activités qu'il y a deux ans, ben j'arrête de regarder, c'est pas mis à jour. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait aider pour enlever les activités qui sont passées, les, les, les, les textes qu'on a fait et ajouter de l'information que moi, je pourrais donner c'est sur WordPress, c'est quand même assez simple, moi-même je l'ai appris, là. je ne connaissais pas ça, je l'ai appris, et euh, je peux expliquer, euh, prendre le temps d'expliquer à quelqu'un euh, comment gérer tout ça, les mots de passe, c'est assez simple. Une deuxième, deuxième tâche, c'est les sous-titres de mes vidéos, euh, comme les sermons par exemple. Euh, on, on a un logiciel, bon, j'ai acheté une licence Je ne sais pas, licence c'est un anglicisme Bref, j'ai payé un certain montant pour avoir accès à un logiciel Qui fait la transcription automatique Mais ce n'est pas parfait, un peu comme si vous avez déjà utilisé Google Translate Il faut repasser derrière et corriger les fautes ou les mots mal compris Ici, on parle de deux tâches qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui euh, arrivent à toutes les semaines. Peut-être que quelqu'un peut dire, moi, je peux le faire deux fois par mois ou une fois par mois, euh, peut-être créer une équipe, qui sait, avec des horaires. Mais tout ça pour dire que ça paraît peut-être pas beaucoup, mais moi, ça m'aide. Et encore une fois, on, on implique des gens un sentiment d'appartenance aussi on développe un sentiment d'appartenance à notre communauté de foi un troisième sujet euh, qu'on a discuté c'est la visibilité de Sainte Claire euh, sur un, sur internet on est une paroisse euh, exclusivement sur internet plus particulièrement les dimanches soirs vous le savez sûrement <rire> On a nos services religieux en direct sur Zoom et Zoom retransmet sur Facebook Live. Et Zoom permet qu'une seule retrans euh, retransmission. On ne peut pas retransmettre à pleine plateforme. C'est comme ça que Zoom fonctionne. On a remarqué qu'il y a peu de gens depuis plusieurs mois qui suivent sur, sur Facebook. On adore les gens sur Facebook. On vous aime. On veut vous garder. Les chiffres sont quand même assez mitigés. Peut-être un des problèmes, c'est parce qu'il ben, faut un compte Facebook. Et il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être sur Facebook, se sont désabonnés euh, sur Facebook à cause de tous les scandales puis tous les problèmes de, de, de, de vie privée qui ne sont pas respectés. Alors, euh, pour... Essayer d'améliorer cette visibilité-là, essayer de contourner ces problèmes-là. Ce qu'on va faire à partir du 12 juin, dimanche 12 juin, pas, pas, pas tout de suite, là, pas 12 mai, 12 juin 2022. On continue sur Zoom en direct, mais la rediffusion va se faire sur notre chaîne YouTube. Alors, et on va délaisser une rediffusion sur Facebook. On continue à garder notre page facebook euh, les prières l'enregistrement de mes sermons euh, plein de choses vont continuer à être là mais pour ce qui est d'être en direct le dimanche soir ça va être sur youtube on espère de rejoindre plus de monde donc à partir du 12 juin bien sûr c'est notre chaîne youtube déjà existante bien sûr tous les liens vont être euh, donnés d'avance, euh, soit dans l'infolette, sur toutes nos plateformes. On va en parler, en parler, en parler. Euh, je vous garantis presque que vous allez être tannés d'en entendre, en, en, en entendre parler rendu au 12 juin. Mais euh, j'espère que les gens qui sont sur Facebook vont suivre sur YouTube et j'espère que ça va attirer plus de gens. Naturellement, on conserve aussi les mêmes principes. Le service religieux va demeurer sur la plateforme euh, YouTube pour environ plus ou moins 48 heures euh, pour que les gens puissent rattraper, mais que ça demeure pas là en permanence parce qu'il y a des gens qui disent « ben moi, je participe, j'écris des choses » ou des gens qui sont sur Zoom qui disent « ben moi, je participe ». Mais je ne veux pas que ça reste éternellement sur, sur Internet. Donc, après 48 heures, c'est effacé. Donc, ça va être encore la même chose sur YouTube. Et bien, voilà les trois grands sujets euh, qu'on a discutés. Remplacement par des gens de notre communauté de foi. Des tâches que des gens de notre communauté de foi peuvent commencer. Là, j'en suggère deux, mais s'il y a quelque chose que vous dites, hey, « Moi, je suis bon là-dedans, je pourrais donner un coup de main. » Amenez-le, ça va nous faire plaisir d'entendre vos talents, vos dons, puis comment on peut les faire partager. Et le troisième sujet, 12 juin, je sais que je répète la date, mais je veux que ce soit clair, dimanche 12 juin, la rediffusion, de direct est sur Zoom, la rediffusion passe de Facebook à YouTube. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, ben dites-le moi, vous pouvez aussi contacter ou parler à des gens sur le conseil. Il y a Annick, il y a Lynn, il y a Gary, il y a Julien, il y a Jean-Philippe. Euh, si vous êtes dans une activité, ils sont là, vous pouvez envoyer un petit message hey, « euh, je ne comprends pas trop ». Ça va leur faire plaisir de, de, de vous écouter et d'essayer de répondre. Alors, merci beaucoup encore une fois d'être là. Peu importe sur la plateforme sur laquelle vous, vous écoutez, c'est « Vite Pasteur » n'oubliez ben, pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. Ça permet, c'est un geste tout simple, très facile, mais ça permet la visibilité aussi. On parle souvent des algorithmes, mais ben c'est un peu comme ça que ça fonctionne. S'il y a plus de gens qui aiment ou qui laissent des commentaires, whoops, ça remonte et les gens peuvent découvrir ça. Et c'est un peu l'objectif de ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut qu'on soit visible, on veut que les gens nous découvrent, qu'ils soient curieux, qu'ils osent quelque chose de différent. Alors, si vous pouvez, savez si le goût, ça nous aiderait beaucoup. Peu importe la, la publication. D'ici la prochaine fois qu'on se reparle, faites attention à vous. Euh, moi, j'habite en Ontario. Il y a des nombreux records d'hospitalisation dues à la Covid 19. Donc, euh, faites attention. C'est pas le temps. Je sais, il commence à faire beau le printemps, mais je veux vous savoir en santé. Je veux vous savoir vivant, surtout. Et j'aimerais ça qu'on se revoit très bientôt. Bye-bye.